Bonjour à tous Bonjour. Je vous retrouve avec Keiza. Salut. Pour une toute nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler Les confessions de bah, Keïza aujourd'hui Je vous ai posé sur Instagram des questions sur l'homosexualité Je vais essayer d'y répondre assez sincèrement Ok. Donc voilà je vais essayer un mois sur deux De faire venir des youtubeurs qui vont parler Ou des youtubeurs, des gens qui vont parler de choses Je vais essayer de faire le libertinage, le SM et tout ça Et euh, je vous demande juste de euh, Pas vous énerver en commentaire euh, De rester soft, euh, c'est un lieu de partage Et j'espère que vos parents vous ont appris le respect Voilà, c'est ce, parti Leïla qui demande comment Réagis-tu quand on t'insulte sur ton homosexualité Alors, euh, déjà les premières fois, euh, c'est un petit peu mal passé dans le sens où j'étais pas sûre de moi, ça veut dire que les critiques je les prenais vraiment à cœur. Au fur et à mesure des jours, je me suis dit, bah, de toute façon, les gens ils continueront à critiquer quoi qu'il arrive. Alors maintenant, franchement, mais je réagis même plus parce que pour moi, l'ignorance c'est la meilleure des choses. Ouais. Surtout que quoi que tu fasses dans la vie, t'es critiqué, donc vous mettez critique quelque les choses que aimes bien faire. Que... C'est ça. Et en plus, c'est débile parce que tu vois, par exemple, quand on te dit t'es gay, comme si on te dit t'es hétéro, bah, c'est ouais. même pas une insulte. En fait. C'est même pas, pas une insulte, c'est quand tu dis t'es blonde ou t'es voilà. Est-ce que c'est difficile d'assumer quand on est homosexuel euh, difficile. Dans alors... la société. Dans la société. Ça peut être difficile selon les lieux où tu te retrouves déjà. Ouais. Une mm. situation, par exemple, il y a des trucs qui sont moins tolérants que d'autres. Après, ça dépend. Non, franchement, ça dépend totalement. Il des situations où c'est pas compliqué du tout et d'autres oui, c'est plus compliqué. Que l'envisagement d'enfants est aussi évident dans un couple homosexuel que dans un couple hétéro Gros bisous avec des petits cœurs. Alors, oui, c'est aussi évident, mais après, il y a, comme dans les couples hétéro, les couples gays peuvent désirer ne pas avoir d'enfants. Oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est pareil en fait. Oui, mais après, avoir des enfants, c'est pareil, quoi. Ça se fait autant. Euh... Ouais. Une question, par exemple, je veux pas d'enfant et je suis au taquet de critiquée sur ce sujet. Mais est-ce que quand t'es homosexuel et que tu veux pas d'enfant, est-ce que t'es moins critiqué du coup Parce qu'il y en a qui vont dire bah c'est normal, t'es homosexuel, tu veux pas d'enfant et je ouais, sais pas. Il y en a qui vont dire c'est normal, il y en a qui ouais. vont dire tant mieux. Ouais, ça c'est un petit peu. Ouais, être <rire> ridicule. Ouais, non, critiquer les gens hétéros parce qu'ils veulent pas d'enfant, bah, je trouve ça débile oui, parce que. Oui. Alors les gens ils pensent que c'est normal et obligatoire oui. d'avoir des enfants à sa vie, sinon t'as manqué une étape de ta ouais. vie. Alors que non, pas du tout, c'est un choix, ouais. c'est. C'est parce que c'est à la base scientifiquement. J'avais fait cette vidéo « Pourquoi on tombe amoureux ?» et on m'a peut-être demandé pour l'homosexualité tout ça. Mais moi, je parlais de la science et aujourd'hui, on a tous évolué. On n'est on est plus des animaux, on est une société qui a évolué. Et puis de toute façon, dans, dans les animaux, il y a, des, il y a de l'homosexualité, hein, je vous le dis direct. Mais en tout cas, on a évolué et aujourd'hui, on n'est plus sur Terre en mode « On n'est plus des animaux, on n'est plus là pour se reproduire. » quand même un cerveau pour réfléchir et du coup bah je reprends parce qu'on avait beaucoup posé la question sur cette vidéo parce qu'on m'a dit oui t'as mis de côté les homosexuels et tout je dis non mais c'est d'un côté scientifique je parlais de, du, de la base de la base mais aujourd'hui on a évolué et heureusement coup, parce que sinon <rire> si j'étais en train de me reproduire j'aurais raté ma vie <rire> poussé, clair. je dis je t'adore Estelle avec un petit cœur est-ce que tu penses qu'on est bisexuel ou homosexuel déjà merci et euh... c'est à dire qu'on est qu'on est bisexuel de base ouais genre ouais euh, alors là ça c'est une question que je me suis toujours posée parce qu'il y en a plein qui disent oui on ouais. est tous moi je pense qu'on est tous euh, je pense qu'on a du mal à se moi je me pense pas c'est peut-être qu'on se dit toujours qu'on est hétéro de base parce que c'est ce que la société ouais. dit bon, bisexuel de base euh, moi je dis que oui dans le sens où on peut aimer tout le monde ouais. voilà pas, moi je suis vraiment euh, dans le sens où et j'ai vraiment besoin parce qu'on me met dans des cases déjà parce que tu vois par exemple je dis toujours qu'on tombe pas amoureux enfin moi j'ai toujours été avec des garçons mais je sais très bien que je peux être très attaché à une fille et des fois je peux poser la question est-ce que j'ai plus que l'amitié ouais. bon après ça fait que finalement avec le temps je bah, je suis me qu'avec avec des garçons mais je pense que on, on tombe amoureux de quelqu'un et qu'on est assez enfin je veux dire quand tu sors de cette formatation de la société je pense qu'on peut vraiment tomber plus amoureux de quelqu'un que que d'un sexe ouais après, il y a des préférences qui se forment oui. mais de base oui je pense qu'on est ouvert à tout le euh, oui. à tout, à tout monde euh, c'est quoi la ta, ta définition de l'homophobie bah, bah, c'est beaucoup cool leur question <rire> bah, ouais, c'est pas mal alors la définition de l'homophobie je dirais que c'est toutes les personnes qui considèrent que c'est pas normal et qui n'acceptent pas de laisser vivre une personne tranquille quoi oui. c'est tout tant qu'ils les emmerdent et qu'ils laissent pas vivre leur vie mm. euh, las tu toujours été et comment las tu su alors toujours été alors ça c'est une question assez difficile <rire> à répondre mais en fait en réfléchissant je me suis rendu compte qu'il y a quelques années même il y a très longtemps j'ai toujours eu quelque chose pour les filles mais je je me suis jamais dit si j'ai quelque chose pour les filles c'est que je suis bi ou lesbienne en fait c'est naturel je me souviens même quand j'étais en primaire un jour on m'avait insulté pas de lesbienne ce mot n'était pas, <rire> pas connu à l'époque je m'étais enfermée avec une fille dans les toilettes alors attention pour parce qu'on se faisait un bandage avec du PQ autour du bras, <rire> parce qu'on était semblant de se faire un, un plat, et on nous avait dit bah mais vous êtes amoureuses ensemble et moi à l'époque je me suis dit bah ok pensent hein, ça je m'en fous et de deux c'est faux et je ouais. me suis jamais dit et si c'est le cas est ce que c'est dégueulasse hein? ouais ouais mais j'ai toujours ressenti quelque chose pour les filles, bon, pas pour cette fille à l'époque mais euh, ouais après je me suis rendu compte avec le temps que les films c'est pas indifférent quoi d'accord et moi j'ai une question du coup désolé euh, merde, j'ai perdu ma question oui, j'ai trop parlé. parlé quand est-ce que quand on commence à se poser la question est-ce euh, qu'on est, qu est bisexuel etc est-ce que c'est forcément qu'on l'est ou pas forcément faire personnellement je ne suis jamais de ma vie posé ma question cette question pour moi c'est toujours été évident que j'étais attirée par les hommes bon, ouais. je me la suis posée récemment mais du coup je me posais la question de est-ce que quand on se pose la question c'est fort possible que du coup euh, on soit plus que ceux qui se posent pas la question et pas vraiment des gens je pensais parce ouais. que je peux pas parler pour tout le monde mais ouais non tu peux te poser la Question, mais au final, il y a peut-être aller, peut-être dans un coin, tu te dis, t'as toujours la possibilité d'aimer l'autre set, mais du coup, ça sera encore se forcer à se mettre des étiquettes et c'est dans le En fait, je pense qu'on est formaté à être, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Par même un mec qui va s'habiller en noir va dire, ouais, t'es un gothique, tu t'es une émo, t'es un babacool, t'es un drogué. Alors qu'on peut se droguer et être habillé comme tout le monde, on peut être aimé le métal et s'habiller comme tout le monde. Enfin, je dire, ça veut rien dire en fait. Alors, Poilol, elle me demande, est-il important de faire son coming out à ses proches C'est important, pas pour eux, parce qu'on n'a pas leur je oui, sais ouais, quelque chose, mais c'est important bien. pour soi de se, parce que ça nous permet de se sentir bien d'avoir été honnête avec nos proches dans le sens où on leur cacherait. Après quand on dit proches c'est vraiment les plus proches, hein. ouais, ouais. certains on s'en fout c'est vraiment les personnes qu'on aime le plus parce qu'on veut pas leur mentir, leur cacher quoi que ce soit ouais. et se sentir à 100% ouvert avec eux quoi. Après ouais. je trouve ça débile de, du coup de faire son coming out parce que c'est comme dire à mes parents, maman je suis hétéro. enfin... Ouais. <rire> je trouve ça débile aussi mais c'est malheureux ouais. mais on doit le faire encore aujourd'hui pour... Je pense que ça changera à force Je pose une question mais euh, du coup ça s'est bien passé toi, du coup. Ça s'est bien passé, c'était difficile pour moi parce ouais. que euh, les émotions elles sortent vite ouais, J'étais dans tous mes états mais sinon c'est très bien passé Et si t'avais un conseil à donner à celles qui veulent faire leur coming out, ça serait quoi bah, Alors, Je pense que ça serait ne pas, te planifi... ne pas se planifier ouais. à une date C'est-à-dire aujourd'hui je vais l'annoncer Moi à chaque fois je me disais peut-être que demain il faudrait que je l'annonce Et au final moi je trouvais que c'était le mieux que ça sorte un jour quand c'était imprévu Genre euh, là aujourd'hui il y a une situation et je me dis ah je pense que c'est le moment pour le dire Et ça sort dans une conversation qui passe bien et c'est le mieux je pense Ouais je pense aussi. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que tes amis-filles n'ont pas n'ont-elles pas un regard différent sur toi Alors non, pas du <rire> tout. Ouais. Pas du tout. De toute façon j'ai des amis autant hétéros, bi, lesbiennes, donc euh, Du coup, dans la même question, as-tu perdu des amis du fait que tu sois homosexuel ou pas du tout Non, pas du tout. Peut-on okay. se okay. <rire> définir comme homosexuel même si on n'a jamais eu de rapport Hétérosexuel ou alors faut-il forcément avoir testé les deux pour euh, se faire un avis Non, moi je considère qu'il n'y a pas besoin de tester quoi que ce soit. Je veux dire, euh, c'est en nous quand on, on ressent les choses, euh, comme on, on sait qu'on aime la couleur euh, bleue plus que le <rire> rouge, quoi que ce soit. C'est en nous, on le sait, pas besoin de tester quoi que ce soit, quoi. Voilà. Du moins c'est comme ça que je vois la chose, Moi aussi. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la carte avant de commander. Vous commandez en fonction de vos envies. Mmh. Voilà. Moi je prends toujours les années de la bouffe <rire> C'est bien c'est bien C'est mes questions à moi du coup Mais est-ce que c'est dur à accepter de se dire Enfin tu vois tu, tu, as, pendant un moment t'es dans le déni non toi en mode, ah, non, oui. Pas... Ouais. ah oui parce que ça ils ont pas pris la question mais tu leur ouais. dans une grosse période tu te dis non c'est pas possible c'est pas vrai c'est pas normal Bah ouais bah, je m'en souviendrai toujours à l'époque il y avait une fille qui me draguait sur euh, Snapchat je crois enfin on se connaissait d'Instagram elle me disait t'aimes les filles depuis quand Et je fais mais j'aime pas les filles pourquoi <rire> ?» Elle fait mais regarde ta tête c'est obligé Et là je me suis dit qu'est-ce qu'elle dit Et du coup je me mentais à moi-même ouais. je me disais « mais elle ment, elle ment et tout c'est que des clichés quoi que ce soit Puis au final je savais que j'avais quand même ça en moi ouais. et j'ai fini par arrêter de me mentir quoi tu vois Ouais ouais Et tu t'en libres non à ce moment Du coup je leur remercie un petit peu cette fille dans ce sens où elle m'a aidé à me débloquer mais après voilà. ouais Voilà, <rire> C'est pas une personne trop fréquentable à présent. T'es une mauvaise personne Alors à quel âge as-tu fait ton coming out C'était euh, je crois vers le mois de février euh, L'année dernière L'année dernière ou il y a deux ans encore je sais plus Mais c'est pas si ancien que ça parce que je vais faire 21 ans. Quand on y pense ah en oui. vrai, ils font beaucoup plus jeune quoi donc voilà <rire> et On dira elle fait gel et tout Ah oui putain moi ah aussi non, non. je suis jeune. Attends je précise un truc. Arrêtez de nous faire complexer parce qu'on fait jeune bordel. <rire> en dehors de la vidéo. Parce que moi j'ai jamais complexé sur mon âge. Mais depuis Youtube les gens ça. ils me disent mais tu fais jeune. Et puis sachez que nous quand on aura 30 balais. Et ben on sera très content d'en faire 22 ok. Alors clair. là euh, arrêtez de complexer. <rire> As-tu déjà eu un coup de cœur pour un garçon Oui plusieurs même. C'est ma question. Tu te définis juste homosexuel ou bisexuel En ouais. temps normal je me serais considérée bisexuelle. Mais ayant eu de, euh, de très mauvaises expériences en fait. Je n'arrive même plus à ressentir une attirance pour un garçon. Alors ça apparemment c'est un petit peu clair de la lesbienne qui a été dégoûtée des garçons. Ouais. mais euh, ouais c'est un petit peu le cas dans le sens où, où j'y arrive plus quoi, les garçons c'est ouais. pas du tout mon truc et Moi j'ai une petite fun fact, je me suis inscrite sur Tinder, parce que pour on voir si je pouvais être attirée par des filles parce que je m'étais posé la question En fait du coup j'ai matché avec des meufs et je suis incapable de draguer une fille et j'ai l'impression, ouais, ont... alors par contre les mecs ça me dérange pas mais les filles je sais pas comment faire quoi faire, déjà j'écris jamais le premier message ouais. et du coup les filles non plus la plupart du temps et du coup bah, on se retrouve à jamais s'écrire et du coup bah, j'ai exprimé mon compte, j'en ai fait un autre <rire> Jamais en fait, rencontrer des gens, en fait, c'est pour ça que j'ai mis les deux parce que je trouve que chaque personne que tu rencontres peut t'apporter du positif ou ouais, du ouais, négatif, bah mais ouais. te rend meilleur. C'est différent de draguer une fille ou un garçon Différent, oui, mais plus compliqué, pas forcément après. D'accord. Après, les garçons, c'est peut-être plus rentrer dedans euh, rapidement, je sais pas. Ouais. Ah On est une bête sauvage, attends, je l'ai. Oui, voilà, parce que du coup, moi, ça fait 23 ans bientôt je les aurais presque là quand je faire la vidéo que je avec des garçons et en fait j'ai passé mon temps depuis jeune à analyser les garçons et en a beau dire mais comment on est formaté en fait de base je pense que les filles et les garçons sont pareils mais comment on est formaté de façon différente et on est éduqués de façon différente et je trouve ça très dommage de base et beaucoup non tu vois par exemple le garçon doit avoir cette putain de truc d'être le mec là protecteur et nous on est la petite chose fragile le petit lampadaire et la plante qu'on met au bout du salon et bon du coup je suis contre ça Oh non tu quoi non Tu chies dedans, Tu te mets le oh tu vas là-dedans et tu pisses Va pisser dans ta panière Oh là là, oh mais non <rire> Comment on pourrait faire pour ne pas écouter les critiques des autres Mais ça c'est plus un conseil en règle générale Après c'est aussi une histoire de confiance en soi ouais, quoi, quoi. Ouais. Ça va pas se faire dès le début, c'est au fur et à mesure du temps quoi. On, on se sent mieux avec nous-mêmes et voilà après on fait plus gaffe Mais ça c'est pour tout, hein. de toute façon, voilà comme tout. je dis, dites vous dis, dites-vous que vous serez jugé quoi que vous fassiez Donc faites ce que vous aimez avant tout de regarder, sinon j'aurais arrêté Youtube ça va, franchement, j'en reçois pas tant que ça. Tant... <rire> je reçois pas tant que ça. Il y a un truc là qui a l'air pas mal. Ça a l'air très complexe, meuf. <rire> ouais. Keïsa, tu es dans une discussion avec une personne quiconque et imagine-toi qu'elle est homophobe. Donc tu essaies de débattre sur le sujet et Léa arrive Léa, que dirais-tu à cette homophobe qui disait à Keïsa pourquoi tires-tu un point positif sur l'évolution de la messe Oh là la fille, je crois qu'elle en bac elle. <rire> Attires-tu un point positif sur l'évolution de l'homosexualité Et surtout pourquoi es-tu contente de l'être Et comment Mais je comprends pas en fait oh Alors Je suis un peu perdue là Sois un regard d'esprit Oh tu fais pas ça aux invités quand même Aïe Aïe <rire> oh, <rire> regarde, regardez, regardez je vous montre C'était le chat du cirque Je sais qu'il y a le cirque au bout de la route J'aime on va t'y mettre hein. Attention attention Hop play. Bon, du coup, j'ai pas compris sa question, mais. On va euh... changer question. C'est trop compliqué. Bon, j'ai l'habitude de. Bon. en plus. Tu sens quelqu'un, mais je sens que tu tournes ouais ça va. Le, il est de... contre du... Putain, oh, Non, ah, Bon, mais je pense qu on a <rire> qu que j'avais fait le tour. C'est des conditions de tournage. T'es, il, il a posé sa pêche en plus. <rire> La vidéo terminé j'espère qu'elle vous aura plu mais ce n'est pas fini alors si vous êtes sur ma chaîne vous pouvez aller sur la chaîne de Keïsa. on a fait une vidéo ensemble qui ne parle pas de l'homosexualité mais qui va être drôle je pense oui Merci. voilà et euh, si vous voulez enfin si vous savez le conseil vous a plu etc si vous avez des idées de youtubeurs si vous avez des idées de thèmes et tout ça et tout ça n'hésitez pas à le dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne euh, voilà. c'est tout un petit mot pour la fin ben, merci pour toutes vos questions voilà, voilà ça permet de traiter un sujet et peut-être d'aider certaines personnes on espère ouais voilà, et voilà, euh, si jamais vous voulez la revoir sur la chaîne, vous dites aussi. Enfin bref, sur ce, euh, bonne journée et à bientôt, ciao